Alors on fait des tests les gars, n'hésitez pas hein, à subber hein, les, sub, les subprimes les gars, hein, faites péter la thune, je suis pas venu ici bénévolement <rire> Ah merci, je vais pas rester longtemps, j'ai cours, qu'est-ce que c'est que cette histoire Pylog enfin Qui travaille encore en ce moment -là. À un moment donné on est en 2022 quoi, c'est le chômage quoi Oui, enfin oui c'est la base Les vrai. études ça sert plus à rien Les mecs qui vont prendre premier degré moche. Bon, Salut mon youtubeur Minecraft que je connais depuis 2016, je parle connard, je suis en train de répondre à mon chat ah pardon moi bah je vais ferme ma gueule ah, que... ah, ah, ah, ah, ah. Tu fais quoi sur le live aujourd'hui Eh bien ce soir pour cette reprise on va faire du Minecraft tous les deux avec mon copain Créo, Puisque nous sommes, euh, nous sommes, euh, nous sommes des amoureux Salut On est dans un putain de ça en plus Mais c'est incroyable Et tu sais que ça fait genre des années que ouais. je suis... J'ai pas retrouvé un biome, mais ça Pourquoi oh, j'ai de la brume là euh, Simulation 10 qu'est-ce que c'est ça Je... si T'as de la brume Ou tu vois clair Ah non, tu peux désactiver Bon Échappe, option, vidéo settings Et dans smooth lighting, j'imagine Non, pas du tout Va dans détail et fog. Tu m'as dit, option Ouais, détail et après Détail Tu peux pas faire plus pour toi, frérot T'as réussi à enlever ou pas du coup Euh, non Ok, ok Les dégâts de chute, c'était nécessaire Tiens, j'ai un cadeau pour toi C'est quoi Mmh, merci Mais le problème c'est que le soleil va se coucher genre euh, on est trop dans la merde En vrai ça va, du coup elles sont mes jambes parce qu'on se très proche tout ça hein. Oh bah là euh, là, tu me sers hein euh... <rire> Ah ouais Je suis ta ceinture de sécurité T'es ma ceinture vibrante Oui, de sécurité <rire> Prends avec la hache un maximum de vaches ah, Et bah, on va en grotte de... Bah tu me prends toutes là hein. Oui bah des mères, <rire> des mères de toi, Il y'a du cochon aussi, Il a plein de trucs Voilà, alors faut qu'on trouve un village il les tu tous Mais il y a plein d'animaux Fais un effort Mais tu les tues les animaux, je peux rien faire Le, le truc il est en arrière, il est en quoi le truc Oh merde, mais on est pas du tout en hard ah <rire> <rire> Non, peaceful. C'est bon. Je sais pas en quoi on est. Ah, on est en hard, on est en hard. Viens, on va en grotte. Alors, va la grotte. Mais. Il ah, Non, c'est sa grotte Comme ton Zizi Oh arrête pas devant con Je peux avoir de la pierre un peu s'il te plaît pour que je me fasse une pioche en pierre par exemple Je crois qu'il en fait au 3 pour faire Mais mine là regarde Tiens t'en as tu casses les couilles Merci, Fais des trucs <rire> mais... <rire> Ça te sert à rien Ça <rire> Oh il m'a trop manqué Tu vu je viens de te faire un compliment quand même donc on n'hésite pas à le prendre quoi Ouais mais ça je le savais déjà ah voilà, j'ai vu. Fou. Oh Je vais <rire> <rire> oh <yeah. rire> Mais reviens là, je te fais des bisous. Tu veux euh... me sucer la bite Vas-y, pas de soucis. <rire> ah, il va être banni dans très peu de temps. Ah, le mec qui commence si les live tweets, tu il va se faire ban direct. Merci pour l'haleine, ça fait plaisir, t'as une bonne haleine. Viens, on dort ensemble. Ouais T'as collé comme jamais là. Ah Qu'est-ce qu'il y a Il y a, y a rien. T'es bon. bon Tout se passe bien mon chou Oui Juste un voisin un peu chiant Tu me caches des choses je suis cocu c'est ça Non Maintenant les creepers ils explosent plus, regarde, ouais je te jure Genre ils gonfle, regarde, Ils gonfle Ils gonfle, tu vois, regarde, il explosent plus, il gonfle même plus, bah, regarde. regarde Alors approche toi, mais alors, rapproche toi mais non mais toi vas-y non mais toi vas-y ah ah ah Regarde des bébés villageois Il des buts. Regarde, oh. il suce le sein non, en vrai, ça, ça peut être sympa de genre, euh, ouais, de se faire un petit truc là. En plus, toi, t'es créatif de ouf, quoi. Bah, je sais quoi faire là, moi, ouais, ouais. C'est vrai Non. Waouh, <rire> ouais. wow, toute l'obsidienne que j'ai Mais non. toutes les pioches en pierre What the fuck T'as vu comme je suis fort I'm, de I'm, ouf. à Minecraft Mais de ouf. Oh. Et ouais, mec. Ah ouais, mec. À 17 ans, vous jouez encore à Minecraft Oh Mais t'es à l'époque Et aujourd'hui on en a 22 oh, J'avoue Imagine lui il s'est mis à Minecraft pendant ce temps Ouais <rire> t'imagines ce serait pas improbable J'ai 33 ans, bientôt 34 et je joue toujours à Minecraft Et oui bah oui évidemment mais ça on n'en doute pas mais En fait c'est ça aussi la magie de Minecraft hein, Parce que ça commence à 7 ans Et ça finit euh, jusqu'à eh, la mort Ah et t'as 40 ans 40 et, et, et Coco qui disait Rends la carte bancaire à ta maman <rire> <rire> Fais tes excuses euh... Pardon... <rire> Avec les deux doigts qui se touchent. Kawaii <rire> <rire> <rire> J'avoue, il manque Seb pour compléter la team des vieux. Je... Ouais non, je suis d'accord. Je sais pas si. Et c'est des, des, des abonnés, cas. en fait, euh, qui sont euh, qui sont à la retraite, en fait. Ah, ah ouais. sérieux <rire> Incroyable C'est pas vrai. Ah, mais putain, mais voilà, mais vas-y, j'ai jamais de te croire, en vrai. Mais je sais pas jusqu'où tu... Jusqu'où on va euh, Jusqu'à ce que la mort, Jusqu'à ce que je taille imagine, imagine devant moi, j'ai une vitre et que je colle ma quéquette à la vitre. Et dans le village, les villageois, ils me voient avec la quéquette à la vitre. Ils ont de une sur le pif, donc euh, sur, sur le visage. <rire> <rire> oh, regardez, bah, j'ai fait une bite sans faire exprès, regardez. <rire> Il y a encore un qui permis. boit une bière. Oh, j'ai envie de boire une bière maintenant. Tu veux boire une bière aussi je bois pas seul généralement donc Ah là t'es en train de... Genre pour toi c'est un scandale si je bois une bière et que je suis tout seul quoi Bah euh... Tu vois c'est là qu'on voit c'est les personnes différentes Lui il a besoin de boire de l'alcool avec ses potes pour se sentir vivant Mais non mais non... Si si si si je te connais Alors tu vois une bonne bière tu sais c'est comme si tu buvais un iced tu hein genre... Mais c'est vrai que toi les bières tu connais rien toi la bière c'est juste pour te saouler la gueule C'est vrai Moi c'est juste pour apprécier le goût parce que c'est tellement bon Enfin les bières de chez nous je parle bien sûr Bon, le débat, voilà, on pourrait le faire durer des heures. Wow, wow. Il a l'air d'être énervé quand il parle de bien le petit call Bah non, mais ça revient à dire que genre euh, t'as pas le droit de, boire, de de manger solo des chips. Genre les chips, c'est avec les potes, par exemple. C'est exactement la même chose. Après, chacun fait comme il veut, vous concevez comme vous voulez. Moi, j'aime bien, tu sais, genre boire de la bière comme ça, euh, tranquillement. C'est pas genre boire euh, comme les Américains, tu sais, genre ils boivent du vin, euh, genre tout seul en mode pour se bourrer la gueule pour oublier. Hein. On fait un escalier en quoi, en pierre euh, Ouais, ouais. Ouais, ouais d'accord. On fait pas un escalier en pierre C'est très bien. Mais alors on fait quoi ouais. Pourquoi t'as mis des demi-planches Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Mais des demi-planches ça fait économiser Ah ouais, t'économises même dans le jeu Mais frérot, mais c'est la base, mais tout le monde fait ça frérot. Bah pas du tout. Mais tout le monde fait ça, mais toi t'es vraiment... Mais oh. Va falloir ah, que bah, je bah, me pose bah, des questions sur mes fréquentations. Vous ressemblez à un vieux couple. Je demande un divorce. Déjà <rire> Ouais On a chiant. même pas encore aménagé ensemble connard. Oh regardez comme c'est beau ce qu'il fait. Il met mais de la cobble. Dis Non mais rien tu.. Bon. Je vais t'enculer toi. Wouah ah Ça le fout bah putain ah j'ai fait bon, crever, merde bon j'avais pas. je pensais pas que c'était aussi haut, je regrette. Ouais c'est ça, ouais, bah t'as intérêt parce que.. je te, voilà, je te promets, je te promets que je vais changer. On vous Elles voit hein Tout On... dit la même chose. Exactement, ouais. <rire> bon. <rire> Allez. <rire> Bon, je te laisse faire, moi je vais couper plein ouais. de bois en attendant, ok Vas-y, pourquoi Bah bon, comme ça, on a plein de bois. <rire> ok. <rire> Peut-être que t'aurais besoin du bois de boulot, par exemple, non Je sais pas. Euh. Ouais, vas-y, vas-y, carrément, carrément. Vu que t'es au chômage. Qu'est-ce qu'il y a, t'écris à ton ex Quand <rire> tu sais. Tu déconnes Non, je rigole. Non, non, non tu, non, tu déconnes. Oh, tu casses les couilles, frérot, c'est vrai ah non là t'as cassé ta vie. <rire> bah écoute euh, c'est... voilà c'est... le cœur qui part Tu l'as recontacté parce que t'avais un problème d'abonnement euh, genre euh, Amazon Prime tout ça quoi <rire> Alors dans ce cas là je comprends on tu veux le tuer Ne le tape pas hein okay. Il faut que tu montes sur trois blocs et après tu peux le taper Genre là je peux pas là Bah non parce qu'il va te soulever en fait genre il va t'envoyer à l'autre bout de la map et tu vas mourir Voilà vas-y Oh non mais là bah ouais bah ouais bah, bah ouais mais ça c'est bah ouais <rire> c'était oh radical ah oh bah j'ai du diams putain quel beau boss mais un seul aussi quoi mon beau boss on pourra se faire une épée mec c'est pas mal déjà on se la partagera on la tiendra à deux comme quand on fait pipi j'ai un disque arrête je jure <rire> mais mais ça fait mal! Toi, t'es un peu sadomaso. Hein oh là là, ça va être bien cosy là quand même. Hein? hein ouais. Oh, mais c'est qu'il a rangé les coffres en plus! Bah, ben, en vrai, c'est plutôt pas mal, hein. c'est un bon début. Hein.